En fait, derrière, t'as un truc qui est genre ancien, contemporain et tout ça, enfin tu vois, c'est un décor qui est pas du tout adapté avec le, la, la, la photo, en fait, avec ce que tu prends, ce que tu fais toi. En fait, je trouve ça tellement ouf parce que ça te fait un contraste entre les deux, mais là, je trouve ça génial, le, le fait de le C'est très le décalé, en fait. Décalé voilà, c'est un décalage. Parce que, en vrai, tu vois la photo, mais t'as rien à faire là, tu vois. Ouais, c'est ça. <rire> Qu'est-ce que tu fous là Je suis sûr, les gens, quand on prenait la photo, ils étaient mais pourquoi il fait ça C'est ça que je trouve génial photo terminé avec ma Yes, oh, super. Oh, super. <rire> au top il est quand même génial ce gars là formidable don't you see direction mmh. Mmh. Yo Rana les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi ça va plutôt bien. Si vous me suivez sur mes Insta Stories, vous savez que hier soir j'ai dormi à 4h du matin. Pour pouvoir terminer une vidéo que j'ai fini de monter qui sera ben, sur YouTube. Donc je compte sur vous pour aller la liker, ma dernière vidéo. Là on est à l'université Claude Bernard, Lyon 1, à l'école de mon frère. Je suis venu déposer son dossier pour le statut de haut niveau. <musique> Ouais. On a fini de déposer son dossier et on va essayer de chercher un coin pour aller manger. On doit assez vite manger parce que mon petit frère reprend à... Tu le prends quand À 13h30. À 13h30, et là, sachant qu'il est déjà midi et quart, euh, je sais toujours pas où on va aller manger. Tu sais où on va Ah, ok. Et moi, à 14h cet après-midi, j'ai un shooting photo. Donc ce qu'on va manger c'est un sauté d'agneau avec des carottes et des frites. Mon petit frère, Lasagne. tu as... Lasagne, ouais. avec, oui. avec, avec une piste. salade, elle, elle bien sympa. Bon appétit Petite. C'est les amis on a fini de manger, ah la la la lumière elle est pas top C'est super bon, t'as aimé Ouais C'est vraiment sympa le coin Là je vais laisser mon petit frère, il va prendre le train pour aller à l'école Et moi je vais aller me préparer pour un shooting photo Allez c'est parti Salut Quoi Très dit... Nickel Oui. Vous avez une bière en soi à nous conseiller, peut-être euh... Beaucoup de bière. Moi, <rire> moi je propose le Guinness. C'est chez ouais. moi. À ah, oui. euh, place de ça, maintenant je bois beaucoup de, la, de Sex ale, rock and Rock'n'Roll. Ah. Euh, C'est française, elle est forte. Oh, elle et elle est forte, hein. beaucoup de goût de, de ce goût blanc et chocolat est intéressant. Ah, la chouffe, moi j'aime bien ça. Ici, vous... vous en avez des fruités un peu, genre ah, euh, ouais, la chose. Castel Rouge La Castel Rouge C'est à la cerise 8 degrés. C'est très sucré. Une rouge. Une 25. allez, une alors. Allez, <rire> c'est parti. On doit toi en, en Là, je vais là alors. Ici. Ouais, ah. Ok. Merci. Ouais. merci. Okay. merci. Oh, t'inquiète. sûr Ouais, ouais, t'inquiète. Du côté irlandais, toi Irlandais, exactement. J'ai allé deux fois. Hein Du blanc, c'est irlandais, mais c'est un vieux cosmopolitan. temps. Ouais. vous avez des voies de l'autre côté. de de, c'est magnifique. santé. Allez. C'est quand même bon. Ah, ça, les, les bières à la cerise, c'est un message. Tu pas la bière Non, mais ça t'aime bien. Ouais, enfin, C'est genre, euh, genre la henken, des ouais. trucs comme ça où ça sent vraiment fort. Euh... C'est amer. En fait, les... souvent les gens ils n'aiment pas l'amertume de, de la bière. Ça c'est bien, même... enfin, c'est une bière qui plaît souvent à tout le monde, même ceux qui boivent pas trop. Ouais, non, c'est parce bien. que c'est super doux en fait. Ça glisse. La violence éternelle. Ça, normalement, moi d'habitude aussi, j'ai l'habitude de faire des genre, les footings hein, avec de la musique parce que moi ça me, ça me permet toi, de me concentrer. Ça met dans l'ambiance aussi. Ouais. Hein. Et puis ça me, genre, ça me met dans une bulle et puis comme ça, après, j'arrive à avoir, me concentrer et, et après, moi, à viser ce que je vise Quand je fais découvrir de nouvelles musiques aux euh, gens qui je fais les Quel genre de pas musique t'écoutes moi ouais, j'écoute de tout, tu vois, là, là, comme Renault qui passe ou comme... Ah du euh... Renault <rire> Mais j'écoute tout ah ça c'est Mais même bien, ça. Euh, du rock, euh, beaucoup de rock, euh, beaucoup d'électro. J'ai de tout parce que euh, pour moi la musique ça apporte énormément. En fait, j'ai chaque euh, musique, pour chaque jour pour chaque humeur, tu vois. C'est la musique pour mes retouches photos. Et comment tu fais tes retouches photos Tu mets dans une salle, enfin... Moi je suis bon, moi dans mon lit, lit euh, <rire> vraiment le, le, ouais. avec mon confrère à moi, tu vois. Non même je peux, des, fois, des fois quand j'ai pas le temps et que je dois faire mes retouches rapidement, des fois je le fais dans le bus et tout mais il suffit d'avoir de la musique et puis t'es dans ta bulle et au final tu te concentres plus sur ce que tu fais Ah ouais, combien de photos là 170. 170 photos. On a pris 170 photos. Oh, la plupart sont en meilleures. Franchement, hâte de voir le, le vrai résultat. Je voulais t'offrir un collier. de C'est vrai Ouais. ouais c'est génial. Euh, en fait, c'est la tradition en Polynésie. Non. Ouais. Ouais, c'est à chaque fois que c'est pour accueillir des personnes, pour les remercier et tout. C'est génial ouais, D'accord. Ouais, euh, ah, je fais Arrêtez, la vie. Non, ah, non, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est génial. C'est la, voilà. bah, <rire> la tradition. je suis déjà la tradition. Tu déjà un pied en Polynésie, on va dire. Ouais, ben je viendrai un jour, mais c'est bien. Faut que je trouve les moyens en fait. Ouais. <rire> Qu'est-ce que t'aimes dans la photo Alors qu'est-ce que j'aime dans la photo ouais. Capturer l'instant en fait. C'est quand, euh, quand tu prends une photo, tu captures vraiment le moment que, qui se passe. Tu vois. Après ça. la photo portrait c'est différent. Parce que la photo portrait tu, tu, mets, euh, tu mets quelque chose, tu mets quelqu'un en valeur. Ouais. Tu vois, je ai bien aimé ton délire avec les marques parce que tu vois, il, tu me donnais un objectif, tu me dis voilà, ouais, là, vrai, coup, il faut ouais. cette marque, et d'un coup tu, tu me sors, ah, bon, j'ai une marque pour un caleçon, bah, d'accord, bah, on va faire une Tu que <rire> ça change un peu, du coup la vision, bah ouais. la Donc, la vision que tu as quand tu prends la photo ça, euh, ça. par la, la suite. Photo, ouais, la photo ça fait depuis que je suis petit que j'en faisais des... et en fait je piquais l'appareil de mon père qui soit pu... dit en passant je le connais peut-être <rire> ouais parce que c'est apparemment c'était peut-être son, son chef voilà du coup je piquais l'appareil et je m'amusais à faire du portrait à jouer avec les avec le flou et tout ça et c'est comme ça que j'ai pris j'ai du coup je me suis dit bien louper loupé, et au final, bah non, ça c'est... Ouais, fait vraiment dernièrement en ouais, dernier ouais. Bah comme quoi, c'est ouais. la meilleure chose se font en... en improvisation. C'est ça, grave. Là, Même hier, tu vois. Hier je crois toute la journée j'étais là, mais qu'est-ce que je vais faire avec lui, qu'est-ce qu'il faut, où qu est-ce que je l'emmène, Putain, qu'est-ce que je fais Du coup je me suis dit bon on va partir à Bellecour, il y a pas mal de choses à faire, on le verra, on le verra sur place Non mais l'idée du pont et tout moi je trouvais sympa En fait les ponts c'est euh... J'ai toujours adoré ce pont là, c'est rare que je passe sur ce pont là, toi c'est ce son ce pont Le premier voilà. pont où on est allé ouais A chaque ouais, fois c'est ouais. ce pont là C'est la passerelle de Saint-Georges pour les ouais Parce ouais. que sans c'est le je serais dans la merde de ouf Que... Ils savent que ça fait ça c'est un endroit à tous. voilà les amis shooting photo terminé super top Donc là on va rentrer à la maison Il est attends il est quelle heure là Il est 17h09 à 18h on va aller manger avec mon cousin Mano Je pense que vous l'avez déjà vu dans mes stories sur Instagram Franchement les amis Mano il est super au top Je mettrai ça en Instagram juste là N'hésitez pas à aller le suivre, il est super cool comme gars. Les photos j'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube Teddy Chanté Ça me ferait super plaisir. Ça m'encourage vraiment à continuer. Je vois que vous aimez de plus en plus, qu'on est de plus en plus nombreux. Merci pour tout votre soutien sur ce que vous faites pour moi. Ça me touche vraiment du fond du cœur. Donc merci énormément, merci, merci. Là il y a mon métier à rire. On se voit tout à l'heure ce soir. Je vais aller me préparer, me changer. Et puis euh, ce soir c'est sushi. Yes Allez bisous les amis. Je vous aime. film un projet après je suis sorti au bout de minute. Et sans de et continuation. La coupe de Manou. Il y a mon père qui vient juste de mettre tes lunettes là. Pourquoi tu as mis tes lunettes papa Pour mieux voir. <rire> Pour mieux voir, ça c'est une bonne réponse ça. Un pouce bleu. Les amis, est-ce que vous voulez voir Alors on va voir ce qu'il y a dans le verre. Oh non on voit pas. Ah si on voit là. Oh on voit ah, quand même le verre. Ah oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Il faut chercher une pas pris ma glace. Tony l'innocent avec sa glace. Ah non. C'est un faire. les amis. Il est fort, ça arrache. Que ça écoute, <coughs> Manu. Manu, il est avec son bébé. Hein. Non, mais c'est chaud. Nana Manu. Nana Manu. Oh, non, non. Manu, c'est notre photo. La dernière photo qu'on a prise avec Manou, là c'est mon cousin. Goodbye Et où vous allez Voilà, on rentre à la maison. Voilà les amis, on a fini de manger. On est arrivé à Charpen. Je suis en plein milieu des rails. C'est dangereux les amis, surtout il faut faire attention sur la route. À 22h22, on rentre à la maison là. Euh, je vais aller me doucher. Je vais ah, j'ai aussi un message. Je vais monter cette vidéo aussi également. Parce qu'en ce moment je poste carrément plein de vidéos sur Youtube. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. T'es disjonctez si c'est pas encore fait. De liker cette vidéo et de commenter aussi. Je vais vous lire et vous répondre aussi. Je crois que je vais dormir tard ce soir. Comme d'hab, de toute façon on se retrouve sur euh, mes réseaux sociaux sur Instagram ou sur Snapchat. Ça veut disait, il, il y a les gens, ils me regardent comme si j'étais un extraterrestre avec ma caméra qui parle. Je vous je parle quoi, donc ça va c'est normal quoi. Bref, n'oubliez pas de liker cette vidéo-là. Je voudrais aussi remercier Malo, mon ami, le photographe. Franchement, t'es un gars super. Merci encore de votre soutien. je pense que je vous remercie à chaque fois. Voilà, merci pour votre soutien. Merci, on est de plus en plus nombreux. Ça me fait super plaisir. Voilà les amis, je finis cette vidéo maintenant. Prenez soin de vous. Je pense très très fort à vous. On se retrouve très très bientôt. Maururu, Nana et à bientôt les amis. Allez, peace. Nana Bon allez c'est parti les amis pour le montage vidéo. Je viens de recevoir un message. Message de Malo. Yes c'est quoi ça Oh my god. Très <rire> excellent. Ça c'est euh, l'état de praline qu'on a filmé cet après-midi. Pareil que c'est les meilleurs de Lyon. T'inquiète mon pote, je vais goûter ça demain. J'ai trop hâte de tester ça. De toute façon je t'enverrai un snap. Yes. <musique>